Hello ma pixie army J'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo critique de Dembo avec au passage quelques petits extraits de la conférence de presse avec Tim Burton et Eva Green qui était absolument incroyable. je suis hyper fan du réalisateur et donc j'avais super envie de vous en parler et de partager ces moments avec vous. Au moment où vous regardez actuellement cette vidéo, je suis toute la semaine entre Lyon et Saint-Etienne et je vous invite à me rejoindre en story Instagram et n'oubliez pas que samedi après-midi, il y a Meetup à Lyon donc euh, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à venir me voir, je serai avec Hello Maureen. Bref, donc je vous retrouve pour cette critique sans spoiler de Dembo. Pour être totalement transparente avec vous, c'est un film que j'attendais avec grande impatience si ce n'est le film que j'attends le plus en cette année 2019 et principalement le film live que j'attends le plus depuis Moult. que j'aime particulièrement déjà c'est la patte de, euh, de Tim Burton, mais encore et surtout le fait qu'on parte vraiment d'une idée originale. Le Dembo tel qu'il nous a été présenté dans la bande-annonce, c'est un film qui n'est pas vraiment un copier-coller de l'original, mais vraiment quelque chose d'assez nouveau, novateur, avec une réécriture totale de l'histoire de Dembo, et c'est pour ça que je voulais absolument voir ce film, et mon niveau d'attente était assez élevé, je le re reconnais. Salut clochette Viens Ah, ça faisait longtemps que tu pas apparu dans les vidéos petites Clochette. D'ailleurs, je vous propose de découvrir juste ici un premier extrait de la conférence de presse où Tim Burton explique pourquoi est-ce qu'il se sent proche du personnage de Dumbo et ce qui lui plaît dans la noirceur du film. La I felt very close to that as a, as, as, as a feeling for me and I think that, that's you know that's why I wanted to do it because you always try to do something where you have personal feelings deeply attached and, and that, that was this. Well, I grew up with Dan Bow. I saw him this summer when I was 4 or 5 years old. And this story always reminded verser cette histoire d'éléphantos, de maman comme ça, cette séparation, euh, c'était très très émotionnel enfant. Et puis euh, et puis évidemment je, enfin, je, je pense qu'il n'y a personne d'autre que, que Tim pour euh, pour mettre en scène cette histoire parce qu'il est il euh, il comprend les les incompris et euh, il apporte toujours euh, sa poésie, sa magie. Euh, pour vous parler de Dembo, l'histoire de ce film aussi c'est bien l'histoire de Dembo et comment est-ce qu'il évolue dans le cirque, euh, comment est-ce qu'il est moqué au niveau de ses oreilles, mais euh, la découverte de son pouvoir de voler n'est pas exactement racontée pareil et surtout on voit un petit peu l'après Dembo, c'est-à-dire son succès, un cirque qui souhaite le racheter, etc., c'est une histoire qui est complètement différente et du coup je veux pas vous spoiler. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que les humains ont une place qui est beaucoup plus forte dans ce film ci On a euh, le père avec ses deux gamins, le directeur du cirque, euh, notamment le personnage de Colette qui est interprété par Eva Green. On part sur vraiment une dimension qui est totalement différente et pour être très honnête avec vous, euh, j'ai passé un très très bon moment pendant le visionnage du film, vraiment j'ai été émerveillée par les plans, visuellement je l'ai trouvé magnifique euh, J'ai beaucoup aimé la réécriture de l'histoire et euh, tout le monde qui touche autour de Dreamland J'ai eu un peu de mal à rentrer dans la première partie du film, c'est pas la partie que j'ai préférée Toute la seconde partie du film, j'ai trouvé que le rythme était plus soutenu, plus intense Il y a des moments qui sont sublimes, les costumes sont merveilleux, euh, au niveau des effets spéciaux c'est incroyable euh, le récit est bien rythmé et surtout il y a quelque chose qui était très important pour moi et que j'attendais au tournant c'est toute la morale qu'il y a autour des cirques et euh, d'ailleurs je laisse Tim Burton et Eva Green en parler eux-mêmes Avant que je l'ai réalisé, je n'ai jamais aimé le circus Je n'ai pas aimé le fait que les animaux, en particulier les animaux wilds, étaient en captivité J'ai trouvé que les clowns, c'était terrifiant et que la mort de Vajax, c'était très terrifiant Donc le cirque était un endroit bizarre Because on, that, on one hand, on the other hand, it was a, a beautiful bunch of artists together and a beautiful bunch of, you know, weirdos creating something. Um, so, what's the point? Activist animals. Yes. So, yes, I'm glad that they don't have uh, live animals in in the circuses anymore. Because uh, it's just, I mean, you know. En fait, pour moi, c'était vraiment super important que Disney évoque toute cette morale autour des cirques. Et c'est vrai que quand je voyais le film euh, dans sa longueur, je me disais non, on ne va pas avoir le message. Et au final, si. Alors, il est fait un peu maladroitement euh, ce message autour des cirques et on nous en parle surtout à la fin. Mais euh, au moins, on va dire qu'il y a quand même un pas de fait puisqu'on nous parle... Euh, du fait de ne pas utiliser d'animaux dans les scènes. Merde, c'est le micro Au-delà de ça, l'autre qualité indéniable du film, c'est euh, tout ce qui est visuel. On retrouve la patte de Burton à tous les instants. Euh, c'est un film Disney qui se démarque quand même euh, par rapport aux autres films live. Et d'ailleurs, j'envisage de vous faire une vidéo sur les films live Disney. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous plairait. Mais il euh, y a vraiment quelque chose qui se détache dans ce film. Euh, et je trouve que c'est une très bonne chose que ce soit Burton qui réalise ce film parce que vraiment il y a quelque chose de supplémentaire qui nous est offert, on, est, on rentre vraiment dans un univers, il y a une véritable réinterprétation de l'histoire qui est faite. Donc si vous êtes des puristes de Dembo et que vous voulez pas voir une autre interprétation, je vous déconseille d'aller le voir parce que sinon je pense que vous allez être déçus On part vraiment sur une direction qui est totalement différente mais assumée jusqu'au bout. Et à titre personnel, c'est vrai que j'aime pas les films live voilà, qui sont des copier-coller des originaux. Euh, avec les années, ça me lasse de plus en plus ce que j'attends personnellement d'un film live, c'est qu'il nous offre une dimension supplémentaire une réinterprétation de l'histoire principale sinon je trouve qu'il n'y a pas de réel ajout et c'est un défi qui est vraiment euh, réussi ici pour le coup j'ai vraiment passé un bon moment j'ai pas pleuré euh, contrairement à ce que je pensais, je m'attendais vraiment à pleurer pendant le film, mais euh, le moment était sympathique, euh, j'ai beaucoup aimé je pense que c'est l'un des films live que j'ai préféré, après de là à vous dire que c'est mon que ça a été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé sur le coup, mais c'est pas un film qui me reste non plus énormément en mémoire. En parlant de coup de cœur, par contre, il y a un film que j'ai beaucoup aimé et dont j'ai pas encore parlé sur la chaîne, donc je vais le faire juste ici, c'est Captain Marvel. Euh, vous le savez sûrement, je ne suis pas spécialement une grande grande fan euh, de Marvel. J'ai pas vu les trois quarts du catalogue ne me jugez pas s'il vous plaît, mais franchement ce film était une tuerie. Contrairement à ce que je pensais, c'est pas un film euh, qui nécessite d'avoir vu tous les Marvel et les Avengers pour le découvrir. C'est vraiment une origin story et ça c'est plutôt cool. Alors oui, par contre il y a quand même pas mal euh, d'éléments euh, que l'on retrouve dans d'autres films, qui expliquent d'autres choses. Il y a des liens qui sont faits que bah, forcément en tant que non-fan et personne qui n'a jamais vu les films, je capte pas forcément, mais par contre j'ai adoré. C'est une héroïne qui est badass, euh, qui est hyper puissante, a une histoire qui est très bien développée il euh, y a des moments d'humour qui marchent vraiment très bien euh, moi j'ai beaucoup aimé Goose le chat ça ne surprendra pas je pense la Pixie Army et alors pour vous parler un petit peu de Captain Marvel en fait c'est une héroïne euh, dont la mémoire a été effacée et qui va retrouver petit à petit qui elle est et son, sa backstory les 30 premières minutes du film je me suis dit qu'est-ce que je fais là Est-ce que ça va vraiment rester comme ça en fait L'espèce de planète extraterrestre en fait sur laquelle elle se trouve euh, j'ai pas du tout accroché, on nous met directement dans le feu de l'action sans vraiment nous expliquer je me suis dit bon peut-être que c'est dans un film Marvel que j'ai pas vu euh, mais vraiment j'ai pas, pas du tout aimé ce moment là j'ai trouvé que le temps était très long et en fait à partir du moment où elle va sur la planète Terre qu'elle retrouve un petit peu ses origines, qu'elle découvre des choses qu'elle ne savait pas, il y, y a quelque chose qui se passe, je trouve qu'il y a une véritable alchimie avec Samuel L. Jackson mais vraiment j'ai adoré à tel point que je me suis dit que j'allais me faire les autres Marvel et Avengers donc si jamais ça vous dit de regarder une vidéo sur le sujet n'hésitez pas à me le dire là encore en commentaire je me ferai un plaisir de faire un espèce de marathon et de vous donner à la fin mon avis je me dis que ça peut être drôle d'avoir mon avis à chaud sur les Marvel. En tout cas, à l'heure actuelle, Captain Marvel, c'est vraiment mon Marvel fétiche. Euh, celui que je préfère est de très très loin, donc euh, je suis très très contente d'avoir pu le découvrir. Voilà ma Pixie Army pour euh, cette vidéo critique d'Embo avec en bonus euh, un petit peu de Captain Marvel. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires euh, si vous allez aller voir le film, euh, si vous l'attendez avec grande impatience ou pas. Et moi la Pixie Army, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous. Je vous aime. Bisous, bisous, bisous.